Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous ce soir pour donc, cette troisième conférence de l'année, notre cycle annuel de conférences à Océanopolis. Et aujourd'hui, on est, on, on est ravis de pouvoir accueillir donc, Stéphane Lalonde, qui est chercheur en géochimie donc, à l'Institut universitaire européen de la mer, et qui va aujourd'hui et ce soir vous permettre finalement de vivre un véritable voyage dans le temps, vous allez remonter jusqu'au euh, commencement de notre planète et euh, vous allez avoir aussi une petite surprise à la fin parce que vous avez pu voir qu'il y a une table et, et euh, Stéphane nous a ramené quelques petites, euh, petites surprises pour, pour la fin de l'intervention. Merci beaucoup Tristan. Euh, merci à tous d'être venus, je suis ravi d'être parmi vous et de vous présenter un petit peu euh, sur le cycle du carbone, le climat du passé, et on va y aller très très loin dans le passé, mais on va faire ça petit à petit, donc ne vous inquiétez pas. Je m'appelle Stéphane Allende, je suis chercheur CNRS au laboratoire Géocéan à l'Institut universitaire européen de la mer à, à Brest. Je suis Canadien d'origine, anglophone de base, j'ai appris à parler français en France, je ne suis pas québécois, donc euh, je vous prie de m'excuser pour les fautes que je vais certainement faire euh, lors, de mon, de mon, lors de mon présentation. Uh, également, vous allez trouver quelques graphiques en anglais, mais n'ayez pas peur, je vais vous le traduire uh, en temps réel. Donc, um, <coughs> tout d'abord, pour commencer, uh, on voit très clairement le lien entre le changement climatique et le rôle du carbone. Ce n'est plus un débat, en fait. Ici, vous voyez une carte des températures en Europe en juillet 2022, donc l'été dernier, en fait. Et, et ces températures extrêmes qu'on est en train de vivre, en fait, sont clairement liées à... Ces anomalies en température que vous voyez ici, par exemple, tracées sur les dernières 150 années ici, sont clairement liées à des changements dans des teneurs en gaz à effet de serre dû à l'activité anthropogénique. Euh, maintenant, le rôle du carbone, il est central dans ces changements. Et on va explorer, on va démarrer notre voyage dans le temps et dans le climat du passé euh, en, en regardant un peu plus précisément le rôle du carbone dans tout ça. Et juste avant qu'on va trop loin, juste encore quelques mots sur le changement qu'on est en train de vivre actuellement. En fait, ce n'est pas toujours simple de prédire où on va. Et c'est dû à des incertitudes qui sont présentes à multiples échelles. Ici, vous avez deux projections futures, en fait. Deux scénarios, en fait, de la température à la surface de la planète jusqu'à 2100. Et il y a chaque scénario a des enveloppes d'incertitudes et on a des incertitudes entre quels scénarios on va suivre. D'où viennent ces incertitudes ben, Il vient à multiples échelles. En fait, il y a divers scénarios d'émissions. Est-ce qu'on va arriver à baisser nos émissions à gaz à effet de serre Et ceci est difficile à prédire. En fait, ensuite, il y a des incertitudes, incertitudes liées, liées aux réponses du cycle du carbone à ces émissions. Ensuite, il y a des incertitudes euh, liées aux sensibilités du climat global en face de ces réponses possibles du cycle du carbone. Euh, ensuite, on a des, des incertitudes liées au changement climatique régional, et donc la, toutes ces incertitudes s'ajoutent pour avoir euh, des incertitudes dans la gamme des impacts possibles. Donc, j'aimerais bien vu, que vous avez une petite appréciation de, de comment ces modèles sont construits, les incertitudes qui sont intrinsiques et les différentes sources de ces incertitudes. Une partie, euh, une partie de ces sources d'incertitude, c'est la réponse du cycle de carbone et comment le cycle de carbone va fonctionner dans le futur. Et pour commencer à, à, à mettre notre tête autour de tout ça et le cycle de carbone, bien, il faudrait peut-être qu'on en parle du cycle de carbone. Donc là, on va passer les prochains 4, 5, 6 diapos sur le fonctionnement du cycle de carbone. Une petite révision, mais ne vous inquiétez pas, euh, assez, ça va être assez clair. Et ensuite, on va, on va regarder des données, en fait, à diverses échelles qui nous parlent de, ces, de cette cycle de carbone qui est un cycle dynamique, en fait. Donc, voici une synthèse, et je m'excuse que le, ce diapo est en anglais, mais c'est une jolie synthèse du cycle de carbone qu'on dit « court terme en fait, parce qu'en en, en, en tant que géologue et pédoclimaticien, on divise, en fait, le, le cycle de carbone, sa réponse, à différentes échelles. Donc… Bien évidemment, il y a du carbone qui est immédiatement disponible pour réaction et pour échanger entre les enveloppes. Mais comme on va voir dans quelques diapos, il y a d'autres réservoirs de carbone. Le, le carburant, en fait, le, tout ce qui est pétrole dans les sols, par exemple, qui n'est pas nécessairement immédiatement échangeable. Et il rentre en jeu sur des échelles de temps plus longues. Et on va commencer à voir, on va commencer à essayer de mettre nos, nos, nos têtes autour de cette idée d'échelle de, de temps. Euh, donc ici, qu'est-ce que vous voyez en fait, il y a des, vous voyez des, des, euh, des processus, en fait, respiration par des plantes. Euh, ici, c'est l'absorption du carbone par la biosphère terrestre. Respiration et décomposition du carbone par des microbes, euh, etc. Et qu'est-ce que vous voyez en, en, en, fait, en jaune Ce sont des flux en gigatonnes par an. Euh, et en blanc, qu'est-ce qui est important en gigatonnes de carbone par an En blanc, vous avez la taille des réservoirs. Et ça, c'est un concept important. En fait, parce que si on a, on a un très très grand réservoir, des petits flux ne vont pas l'impacter beaucoup. Par contre, si on a un tout petit réservoir, bah, des petits flux peuvent avoir un plus gros impact. Donc c'est important de regarder la taille de ces réservoirs en tant que carbone total disponible dans ces différents réservoirs et d'évaluer les flux, les échanges entre ces réservoirs. En fait, et ici, si on regarde euh, de proche, on voit que l'atmosphère contient à peu près 800 gigatonnes de carbone. De carbone en fait. Et vous voyez que, par exemple, euh, la surface de l'océan contient 1000 gigatonnes de carbone dans les premiers 100 mètres. C'est-à-dire que juste les premiers 100 mètres de l'océan contient autant du CO2 que l'atmosphère entière. Allons encore plus loin, plus profondément, plus précisément, on voit que l'océan profond contient 37 000 gigatonnes de carbone. C'est de loin le plus gros réservoir du carbone à la surface de la planète. OK Donc, on voit tout ça, on se rend compte que l'atmosphère est un petit réservoir par rapport à des réservoirs qui sont beaucoup plus gros et peut-être beaucoup moins aptes à, à, à changer rapidement. Or que des, ici, si on regarde les, les flux, en fait, effectivement, on échange une grande partie de l'atmosphère tous les ans entre la biosphère terrestre, l'océan et l'atmosphère. Donc tous les ans, il y a quasi la totalité, la totalité du carbone de l'atmosphère qui peut sortir et rentrer, et c'est dans un flux dynamique. Et c'est l'équilibre entre ces flux, ces flux qui, euh, en fait, établit la taille de ces réservoirs. Maintenant, en rouge, bah, le, la couleur est apte. Là, on, on voit les flux en gigatonnes de, carbo de carbone par an liés à l'activité anthropogénique. Donc ici, on voit que parmi les 9 gigatonnes de carbone qui sont issues de l'exploitation des carburants, production de ciment et changement dans l'usage des sols, en fait, ce sont ces 9 gigatonnes de carbone en excès qui sont en train de, de mener le déséquilibre dans le réservoir atmosphérique. Mais, pour, mine de rien, euh, on voit que ce relargage de 9 gigatonnes de carbone par an emmène à une augmentation de que 4 gigatonnes de carbone par an dans l'atmosphère. Le reste est en train d'être absorbé par divers réservoirs. Ces réservoirs que vous voyez ici, vous voyez que deux, par exemple, partent dans la surface de l'océan. Qu'est-ce que c'est tout ce carbone dans l'océan Qu'est-ce que je raconte Il y a du carbone dans l'océan bah, va... En fait, la grande partie, ce n'est pas la biomasse. La biomasse constitue une très petite partie du carbone dans l'océan. Tout ce qui est phytoplancton, animaux, baleines, etc., ce n'est pas la majorité du carbone. La majorité du carbone dans les océans, c'est 37 000 gigatonnes dans les océans profonds, c'est ce qu'on appelle le CO2 dissous. Et le CO2, le dioxyde de carbone, est assez unique parmi les gaz parce qu'il a une capacité de non pas simplement dessoudre euh, dans l'eau comme de l'oxygène. Si certains d'entre vous, vous avez des aquariums, ou comme les ingénieurs ici à Oceanopolis le savent très bien, en fait, on peut avoir un, un équilibre entre l'eau 2 dans, dans, dans le gaz, dans l'atmosphère, et de l'eau 2 dans l'aquarium. En fait, mais le carbone est assez spécial parce qu'il réagit en fait avec de l'eau et il réalise des ions chargés, ce que l'oxygène ne fait pas. Donc, l'oxygène effectue ce que cette étape-là, doxygène de, de gaz à oxygène-dessous. Par contre, quand le CO2 rentre dans l'eau, en fait, ensuite, il peut subir des déprotonations et générer toutes ces espèces ici de carbone-dessous euh, qui sont des ions réellement sous aqueuses, en plus que, que le composant gaz et, et la majorité du carbone dans l'océan est sous forme du ion bicarbonate, ici, HCO3. Et là, vous voyez comment cette CO2 se repartitionne entre ces différentes formes des sous en fonction de pH. Donc, à pH, environ 8,2 de l'eau de mer, on est dominé par le bicarbonate. Donc, en fait, le CO2 est assez intéressant, intéressant comme molécule parce qu'il effectue pas simplement un échange entre l'atmosphère et, et le molécule CO2 des sous, mais il subit des réactions avec de l'eau pour générer des ions tels que le bicarbonate et le carbonate, et c'est euh, à cause de ces réactions-là qu'on se trouve autant de carbone dans les océans. OK, ça, c'était le cours de chimie. On va essayer de ne pas en retoucher. Euh, maintenant, d'où vient et d'où parle cette CO2 anthropogénique d'origine humaine Vous avez bien vu euh, que euh, c'est cette fameuse 9 gigatonnes de carbone par an en excès, euh, en fait, euh, dont, dont laquelle est en train de mener ces changements, euh, en fait, euh, dans le ténèbre atmosphérique. Bah, ici, vous voyez les émissions en fait, ceux qui sont en train d'être émis par différentes sources, en fait, de CO2 anthropogéniques, c'est-à-dire en excès des sources naturelles. Et là, vous voyez comment ils sont euh, repartis entre différents, euh, on peut dire, réservoirs qui les, qui les accueillent, en fait. Donc, ici que une qu'une grande partie est, euh, est issue du, euh, du du, du, des carburants fossiles et du ciment, à peu près 10% qui est attribué à la production du ciment, euh, chaque, chaque gramme de chaque mole, on peut dire, du ciment qu'on produise lâche du CO2 dans l'atmosphère. Euh, mais il y a une partie qui est également associée à changement dans l'usage des sols. Par exemple, de passer à une forêt amazonienne à un terrain agricole. Et c'est non négligeable. Il a un réel impact sur la distribution du carbone à la surface de la planète. Donc voilà les deux sources principales. Par contre, où va cette carbone ben Là, vous voyez qu'on a le CO2 atmosphérique qu'on peut mesurer directement et on va on va prochainement plonger dans ces mesures, ah, mais donc on mesure l'atmosphérique. On, le, euh, le, on peut mesurer le, le, ce qui se trouve dans l'océan par à la fois des mesures directes et des modèles, et ensuite on attribue le reste à euh, euh, une, une espèce de réservoir un peu plus flou, c'est difficile à évaluer comment les biosphères terrestres sont en train d'accommoder de plus en plus de carbone, c'est difficile à juger, à doser. Donc, en fait, c'est une astuce mathématique que les climaticiens qu ont fait, c'est qu'on attribue l'excès au terrestre. Mais, mais il y a quand même des forces incertitudes euh, euh, là-dedans. Maintenant, euh, comme je vous ai dit, on, on, on a cette, cette image de, de, de, cette, de, cette, de cette repartition du carbone anthropogénique parce qu'on réalise des mesures atmosphériques. Donc maintenant, on va commencer notre idée de remonter dans le temps, et on va regarder le cycle de carbone en tant que quelque chose de dynamique qui bouge dans le temps, okay? Et euh, en, en ce qui concerne le cycle de carbone court terme, rappelons-nous qu'on regarde toujours le cycle de carbone court terme, les réservoirs qui sont immédiatement disponibles pour l'échange sur euh, sur les durées de sous annuelles. Euh, C'est depuis 1958 que l'humanité réalise des analyses quotidiennes des teneurs du CO2 dans l'atmosphère. Et noté, maintenant, il y en a plusieurs stations mondiales, mais le première euh, a été installée en eau de Monoloa, à Hawaï, aux USA, donc, euh, euh, où c'était établi par Charles David Keeling, en fait, et c'est euh, pour ça qu'on appelle les graphiques, je vais vous montrer, les courbes de Keeling. En fait, même si maintenant, on peut les construire à partir des données de multiples stations. Là, euh, vous avez, euh, ceci est le, la valeur d'aujourd'hui. En fait, voilà, c'est la valeur actuellement aujourd'hui en eau de, de Monoloa, en Hawaï. En fait, on a dépassé les 420 ppm CO2. Mais euh, ici, vous avez euh, en gros euh, une, une vision sur une semaine. Je vous ai montré ici, tous les données que je vais vous présenter sont actualisées jusqu'au 22 août, donc cet été. En fait, il y a eu un petit problème de capteur et donc euh, il y a des petits trous dans les données, donc j'ai préféré éviter euh, ce petit problème. Donc. Sinon, typiquement, j'actualise ces courbes pour chaque présentation. Mais euh, donc voilà, les, les dernières données, euh, c'était cet été, et vous avez un petit aperçu que bah, ça varie euh, au cours d'une journée, en fait. Bah, c'est logique, la photosynthèse qui, attend, qui, acte, qui enlève du CO2 et qui le fixe dans la matière euh, organique, en fait, ça a tendance à baisser légèrement le CO2, et la nuit, quand la photosynthèse s'arrête, c'est la respiration qui domine. Et quand je parle de respiration, c'est la même type de respiration que nous on fait, quand on réalise du respiration, on, on, on exhale du CO2. Ben, en fait, la biosphère globale totale exhale en continu du CO2 et c'est dans ces contextes-là qu'on va avoir la nuit, une montée et en jour, des descentes. Ce n'est pas super clair parce que peut-être il y a eu certaines jour, journées nuageuses qui a tamponné cette cette, cet aspect dynamique du cycle de carbone. Mais quand on commence à changer d'échelle, ça va devenir de plus en plus clair. Ben, le cycle de carbone, il est dynamique au, à l'heure, au jour Voici euh, une période de deux mois. Non, euh, ouais, euh, un, un mois. Voilà, un mois où on a des journées beaucoup plus euh, marquées, en fait, dans la variation euh, quotidienne. Là, vous voyez la Terre en train de réaliser la photosynthèse en jour, enlever du CO2 et de la nuit, de le respirer et le relarguer dans l'atmosphère. Donc, la dynamique du carbone euh, court euh, à court terme à l'échelle du, euh, du mois. Regardons six mois. Maintenant, euh, une année complète. Et là, maintenant que vous avez com commencé à... Je pense que vous commencez à capter que ce cycle de carbone dynamique à court terme est mené largement par la biologie, en fait, et ce n'est pas une coïncidence que, euh, que nous avons un sommet, euh, de un sommet de CO2 atmosphérique dans les périodes plutôt hivernales et un, un creux suite à l'été, en fait, dans l'hémisphère nord. C'est parce qu'on a eu beaucoup de photosynthèse dans l'été et une prédominance de respiration dans l'hiver. Bon, ça, c'est un an, deux ans, l'ensemble des données disponibles dans le corps de Keeling. Okay Donc, en fait, nous comprenons très bien le fonctionnement du cycle de carbone court terme à ces types d'échelles- là et nous avons des archives très fiables depuis que la première capteur a été démarré en 1958. On a des archives continues. Mais c'est là où ça devient assez intéressant, si on veut examiner le cycle de carbone dans le passé, bah comment on va faire On n'a plus de mesures directes. Est-ce que vous avez le moins d'idées Quelqu'un dans la salle, point bonus. Comment on va faire pour remonter avant les mesures directes de l'atmosphère Oui C'est pas mal, vous anticipez prochain En fait, Et c'est vrai que certains sols sont utilisés de cette manière. Mais il y a une autre archive, en fait, dans un endroit qui fait très froid, en fait, qui piège directement le gaz CO2 sans passer par une composition exotique d'une sol. Peut-être que vous le savez déjà. Ouais et la glace, plus généralement, tout à fait. Et en fait, la grande partie des archives sur les dernières millions d'années provient des archives de calottes de glace, en Antarctique, OK Où il neige en Antarctique, et au fur et à mesure, euh, le, le gaz qui piégeait dans la neige... En fait, euh, bah, lorsqu'il prend du poids au-dessus de lui, c'est transformé en, en glace dure, mais il y a des bulles de gaz piégées dans ces glaces qui remontent directement à la composition atmosphérique du passé. Voici une carte de l'ensemble des carottes de glace réalisées en Antarctique. En fait, voilà une petite euh, photo d'expédition en train de, de récolter des carottes de glace. Et grâce à ces archives en Antarctique, on peut remonter jusqu'à il y a une million d'années dans le passé. Okay, des teneurs atmos de, euh, en, fait, euh, en, en dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Voici maintenant, on va regarder des données, euh, une combinaison du des données du corps de Keeling, en fait, des, des mesures directes depuis 1958, et maintenant des données provenant euh, des dernières 2000 ans dans les carottes de glace. Ça commence à relativiser un petit peu le changement que l'on est en train d'observer ici. Maintenant, ce type de graphique nous emmène à poser la question, ben, ben, dis donc, euh, les teneurs en CO2 atmosphérique étaient assez stables les dernières 2000 ans en fait, bah regardons plus loin dans le passé. 10 000 ans. L'ensemble des données disponibles dans les carottes de glace actuelles. Okay. Donc, à cette échelle-là, en fait, vous voyez qu'on euh, a quand même une sorte de cycle qui commence à se superposer dessus. Et, et ces cycles-là, ils sont orbitaux. En fait, ce sont des oscillations dans l'orbite de la Terre, en fait, qui s'expriment avec des rythmicités d'à de peu près 20 kiloannées, 40 kiloannées. 40 kiloannées et 100 kiloannées et 400 kiloannées. Donc ici, vous voyez les variations orbitaux de la Terre et c'est tout simplement, bah, certains sont liés à la résonance avec Jupiter, par exemple. Chaque fois que Jupiter et la Terre se trouvent dans le même coin du système solaire, Jupiter tire la Terre légèrement vers Jupiter et on reçoit légèrement moins de, soleil, de lumière de la Soleil. Et donc, c'est ce type de variations orbitaux qui contrôlent ces variations à la long terme. Vous pourrez peut-être remarquer, comme je vous ai dit, cette année, on a dépassé les 420 la progression depuis, euh, depuis euh, l'activité humaine, euh, depuis les dernières 70 ans, c'est que vers le haut. On a dépassé les 420, donc on est en fait, on est, on est déjà dehors de ce graphique, hein, en fait malheureusement. Euh, et vous voyez que pour les dernières 800 000 ans, la Terre a oscillé autour de 200 à 250 ppm CO2. Elle est à 420 actuellement. OK. Donc là, maintenant, vous avez… En fait, j'adore vous présenter des données. En fait, voilà, vous voyez visuellement exactement comment on reconstitue le, le, le cycle de carbone. Maintenant, c'est très bien pour le cycle de carbone court terme, mais si on veut y aller encore plus loin dans le temps, et ça, c'est encore des petits pas par rapport à qu ce qu'on va faire d'ici 10 minutes. <rire> Donc, allons-y allons plus loin qu'il y a 1 million d'années. Pour aller au-delà de 1 million d'années, il y a d'autres considérations qui, qui rendent en compte, en fait et on commence à parler de, du cycle de carbone long terme, OK Et ici, on a euh, un exemple, c ceci, c'est une image prise de l'espace de la plateforme carbonatée des Bahamas, OK Le Bahamas, il est constitué de 7 km d'épaisseur de CaCO3 pur, de calcaire, en fait, et chaque, chaque, chaque molécule de cette, de cette calcaire contient du CO2 qui était à un certain moment dans l'atmosphère, OK et la quantité de CO2 piégée dans cette plateforme carbonatée, c'est 60 000 fois le, le, le CO2 à la surface de la planète actuellement. Donc, ouais, choquant. <rire> je vois une de mâchoire qui tombe. Donc, euh, donc évidemment, on ne va pas créer et détruire des plateformes carbonatées entières comme le Bahamas en, dans un période de temps inférieure à 1 million d'années. Mais comme je vais vous éclairer ici… Euh, sur le long terme, c'est ce type de processus qui gouverne, en fait, l'état climatique de la Terre. OK. Et maintenant, on va regarder le cycle de carbone dans son plus grand à euh, échelle et sur les durées les plus longues, en fait. Et là, on va complètement changer de registre, en fait. Ici, vous avez une cartoon, un schéma, en fait, qui montre que, bah, dans l'ultime, le CO2, il provient d'où Il provient du manteau, en fait. Le plus gros réservoir du carbone, de la planète, c'est l'accent de la planète elle-même, eux-mêmes, lui-même. Euh, donc ici vous avez du CO2 qui dégage lors des dorsales en fait océaniques, du CO2 qui dégage des volcans. Donc dans l'ultime, la source ultime du carbone à la surface de la planète, c'est le dégazage montalique. Okay et et en, par contre, euh, vous voyez qu'éventuellement, éventuellement, cette CO2, il est converti dans notre fameuse petite ion bicarbonate euh, en fait dans les, les eaux de pluie ça réagit avec des roches euh, euh, volcaniques et sédimentaires, c'est transporté à des bassins océaniques où il peut contribuer, où le CO2 atmosphérique est passé en phase aqueuse, où il peut être fixé par la biologie, donc les phytoplanctons saisissent cette CO2 et ils génèrent de la matière organique qui est enfuie, ou on génère du calcaire, comme la plateforme de Bahamas, et il est enfui. Et dans l'ultime, on voit que sur des très longues durées, cette carbone sédimentaire rentre en subduction et la boucle sur Terre est complète. Et sur des échelles de temps inférieures à 1 million d'années, c'est incroyable réellement que la quantité de carbone qui rentre en subduction est parfaitement en équilibre avec la quantité de CO2 qui sort des volcans. Et heureusement, parce que sinon, ah, on sera Vénus. Qu'est-ce qui s'est passé sur Vénus, Vénus euh, ça suffit de regarder vite fait un petit clin d'œil sur, sur sa composition euh, atmosphérique et température de surface. En fait, si, on, si les deux planètes étaient simplement des boules noires parfaites absor euh, absorbantes, qui absorbaient la lumière parfaitement et émettaient la, de la lumière en fonction de leur température, ce qu'on appelle la température d'un corps noir, en fait, euh, le calcul très basique pour un objet de la taille de Vénus à la distance du Soleil qui se trouve, on devrait avoir une température de moins 41 degrés Celsius. Euh, par contre, euh, la température actuelle, c'est l'ordre de 464 degrés Celsius. Pourquoi Parce qu'il se trouve avec une atmosphère constituée 96% de CO2. Pourquoi Vénus est comme ça ben voilà le résultat de 4 milliards d'années de dégazage montalique sans jamais former des sédiments, grâce à une biosphère qui a pu faire la matière organique et des carbonates, et sans qu'il y ait eu des subductions. Donc le cycle de carbone sur Vénus est unidirectionnel. Le manteau dégaze. Et ils ne rendent pas en subduction. Donc ça, j'adore ces types d'idées. Hein. Ça, c'est le type de truc qui, qui jazz au laboratoire, en fait, de, de penser à des planètes euh, comme ça. Euh, donc, en fait, maintenant vous avez peut-être compris euh, le rôle, en fait, de ces équilibres, j'espère, sur le court terme et le long terme dans, dans, dans, dans l'établissement du climat de la Terre. Maintenant, on va bien évidemment continuer notre voyage dans le temps. En fait, où est-ce qu'on vient aller si on vient aller au-delà des carottes de glace Maintenant, on va regarder au-delà d'un million d'années. Est-ce que vous avez une idée où on va chercher des archives qui témoignent du climat de la Terre et du cycle de carbone plus lointain Canada. Bah, sur, eventuellement, on va arriver au Canada. Mais euh, en fait, euh, il faudrait qu'on regarde des archives sédimentaires. En fait, la Terre a une mémoire au-delà de l'échelle de millions d'années et cette mémoire se trouve dans les archives sédimentaires. Ici, vous avez une carte des âges de la, de la lithosphère océanique, OK Et là, on va faire un petit peu de géole de base. En fait, euh, là, on voit qu'on trouve les âges zéro, en fait, donc la lithosphère océanique euh, tout bébé, tout fraîche, c'est lors des dorsales, ici. Et où est-ce qu'on trouve la lithosphère océanique ancienne bah, En fait, c'est euh, loin des dorsales, ici, ici, euh, ici. Euh, et qu'est-ce qu qu -ce que cette image nous montre Si on pouvait accélérer une image de la Terre, si on pouvait y regarder cette image en, en, en, en accéléré sur des temps de 200, 300 millions d'années dans, dans 30 secondes, qu'est-ce qu'on verra En fait, la croûte océanique, elle est en production continue lors des dorsales. Ça, du, du lave, ça, ça rupte au dorsales, ça se refroidisse et ça rentre en subduction en dessous des continents. Et si on pouvait accélérer, euh, on avait une image des dernières 300 millions d'années, on l'accélère, on verra des espèces de tapis roulantes avec production au dorsal et subduction, euh, en fait, aux marges continentales. Donc ça, ça tourne en tapis, en fait, avec une production et, euh, et une destruction en subduction. Et déposés, bien évidemment, sur cette, océan euh, cette lithosphère océanique, ce sont des sédiments. Et c'est grâce à ces archives sédimentaires à travers le monde entier qu'on a pu reconstruire le climat du passé sur des échelles allant jusqu'à 280 millions d'années. Après, il n'y en a plus d'archives plus anciens au fond océanique. Okay. Et ce n'est pas facile de monter un tel effort. Et il y a eu des investissements majeurs, notamment grâce à l'IODP, le International Ocean Discovery Programme, 23 nations participants, grande infrastructure, grand budget. En fait, on, on, on, on nous-mêmes, ici à IUM, on mène pas mal de campagnes et on contribue à ces efforts, euh, de, de récolter ces échantillons à travers le monde et constituer euh, une vision du climat du passé, qu'on va voir, on va voir les données dans deux secondes. Mais je vais juste vous donner en, encore un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va parler dans 5 minutes, 10 minutes. Bon, on va aller encore plus loin. Si on veut aller encore plus loin, on ne va pas trouver des sédiments, euh, en fait, âgés supérieurs de 300 millions d'années au fond des océans, on va les trouver sur les continents. Rappelons qu'on a la croûte océanique qui est en train de tourner comme une espèce de tapis roulante. Bah, les continents, ce sont les glaçons qui flottent dans le boisson. En fait, ils sont toujours là. Ils sont là depuis maintenant l'échelle, il est en billions of years. C'est milliards d'années ici, en fait. Donc là, en fait, ici, il y a 0,5 milliard d'années, c'est-à-dire il y a 500 millions d'années, il n'y avait même pas encore les plantes, en fait, sur Terre. Euh, et on va découvrir tout ça ensemble, en fait, mais on arrive petit à petit. Euh, donc, euh, donc, les archives du climat encore plus ancien se trouvent sur les continents. Et ça, c'est plutôt d'où moi j'interviens et mon équipe, on est très, en fait, on, on, on, on réalise des terrains et des projets de carottage pour, euh, sur les continents pour comprendre les, les climats du passé très lointain. Mais bon, on en parlera dans deux secondes, dans quelques minutes. Et euh, c'est, bon, on peut faire euh, des, du, du réel sur le terrain et aller euh, récolter nos échantillons à la, au marteau, mais euh, très souvent, on est, on est plus intéressé par des carottes géologiques qui nous permettent d'accéder à des centaines de mètres d'archives sédimentaires euh, dans un trou et dans un endroit. Et ça, c'est grâce euh, largement au programme, encore un autre programme international qui s'appelle l'ICDP, le International Continental Scientific Drilling Programme. 21 membres, en fait, 20, 21 pays membres, euh, avec un budget d'à peu près 12 millions par an pour des forages scientifiques. C'est très facile. Ça, cette budget, une compagnie pétrolière, ils, ils, ils vont rigoler. Euh, même une petite compagnie d'exploration minière au Nord-Canada va claquer 30 millions d'années par, par an en exploration, alors que tous les chercheurs à travers le monde euh, se battent pour les 15 millions, en fait, pour euh, réaliser une dizaine de trous par an. Et, euh, non. Ouais, une dizaine de trous par an, point barre. Mais euh, malheureusement, on n'a pas les mêmes, euh, les, les, les mêmes, les mêmes moyens. Bon, c'est quoi le résultat de tous ces, ces, ces travaux-là Là, ben là, là c'est une courbe qui est très, très impressionnante, en fait. Et je vais vous expliquer cette courbe. En fait, là, maintenant, on est remonté. Là, voilà notre premier million d'années, il est là, en fait. L'écart de glace s'arrête là, en fait. Et là, on, on regarde une histoire de la Terre qui remonte jusqu'à il y a 70 millions d'années. Okay. Voilà, l'extinction des dinosaures, il, il est ici, il y a environ 65 millions d'années. Okay. Et donc, c'est qu -ce quoi cet archive C'est quoi ces points en fait bah, Déjà, évidemment, il n'y en a pas un seul endroit, une seule carotte, une seule mission géographique qui peut construire une courbe comme ça. En fait, ceci est les résultats d'analyse des sédiments à travers le monde et des milliers et des milliers et des milliers d'échantillons pour avoir cette image-là. Mais, mais ça vaut le coup parce que le leçon qu'il nous donne, il est très important en fait. C'est que ici, c'est quoi ces points bah, c'est ce un type de mesure qui est un peu difficile, ça s'appelle le delta O18, c'est la composition en isotope stable de l'oxygène. vous inquiétez pas, mmh, qu'est-ce que ça veut dire On va en parler des isotopes plus tard, mais ça suffit pour l'instant de savoir que cette fameuse delta O18, en fait, dans les sédiments, c'est une en fait. Et voilà la, la calibration en degrés en, en degré Celsius. Ça suffit pour nous aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on remarque, en fait depuis, euh, depuis en fait, depuis 50 millions d'années En fait, depuis 50 millions d'années, la Terre est en refroidissement. Ok Incroyable <rire> En fait, et on est en train de renverser une tendance qui a duré depuis 50 millions d'années, en fait. Et euh, ces archives climatiques, voilà, vous voyez à quel point, en fait, cet refroidissement a mené l'emplacement de la glace en Antarctique. Il n'y en avait pas de glace, en fait, sur Terre à cette époque-là, nulle part. Okay. Et ensuite, on voit la mise en place des carottes de glace dans l'hémisphère nord, dans les dernières 12 millions d'années. C'est quelque chose d'assez récent, en fait, réel, en, en, en, dans une grande perspective de la Terre. Et il y a quelque chose de très intéressant qu'on va regarder, hein, on va passer une petite minute dessus. En fait, la dernière fois que la Terre a vécu une basculade climatique, comme on est en train de voir aujourd'hui, c'est-à-dire une augmentation de plusieurs degrés Celsius dans une période de temps inférieure de 1000 ans, il faut remonter jusqu'à jusqu 55 millions d'années à quelque chose qu'on appelle le maximum thermique péléocène-éocène. Cette pulse-là. Et cette pulse climatique, cette, chance, cette augmentation rapide en température euh, est, le, est le sujet d'un scrutin énorme par les péléoclimatologues en ce moment. Pourquoi bah, C'est parce que c'est le, le seul analogue qu'on trouve sur Terre pour ce qu'on est en train de, de vivre. Et les leçons de, cette, de cet événement dramatique sur Terre euh, peuvent nous aider à prédire où on va. Qu'est-ce qui s'est passé euh, autour de ce moment-là bah, Beaucoup de choses, en fait. Euh, on a eu, euh, en fait, on a eu multiples extinctions dans le milieu marin, OK lors de ce changement brusque euh, de, de plusieurs degrés Celsius, il y a huit théories indépendantes en fait, autour de qu ce qui a mené ce changement, quasi tout implique un relargage massif du dioxyde de carbone de source volcanique. Une éruption énorme sur Terre, en fait, qui sur des échelles de temps des centaines de millions d'années, bah, c'est attendu qu'à un certain moment, la Terre va roter une quantité massive de CO2 de manière aléatoire. Euh, et c'est plus ou moins ça qu'on est en train de voir. Maintenant aussi, ça, on n'a pas que vu des extinctions, on a vu quand même une ré réorganisation très importante de la biosphère terrestre, notamment avec la prolifération des mammifères. Et là, c'est peut-être vous allez, pour des fans de dinosaures dans la salle, vous avez peut-être en tête que c'était grâce au impact qui a tué les dinosaures qu'on a eu les mam mammifères qui a radié par la suite, mais ce n'est pas totalement vrai. Il y a quand même eu 10 millions d'années où les mammifères n'ont pas fait grand-chose en attendant cette basculade climatique d'un peu euh, et les extinctions en masse associées pour ouvrir la piste pour les mammifères, en fait. Donc euh, voilà, il y a eu quand même un décalage important entre l'extinction des dinosaures, radiation des et, euh, euh, la radiation des mammifères, et la radiation des mammifères, c'est à la suite du thermique euh, maximum paléocène éocène. OK, on ne va pas s'arrêter là. On a, en fait, je suis un peu lente. il faut que je, je m'accélère. Euh, on a plus de temps à couvrir. OK, donc voilà les dernières. 542 millions d'années. On va de, de 65 millions d'années à 500 millions d'années, tout d'un coup. Et qu'est-ce qu'on voit ici, en fait Là, on voit du, du néogène. voilà en fait, l'extinction voilà des, des dinosaures à la fin du Crétacé. En fait. Et là, on revient jusqu'au Cambrien, la première pas de la vie multicellulaire sur Terre. En fait. Et là, vous voyez euh, que en, sur les dernières 500 millions d'années, euh, on a des périodes qui étaient plutôt froides. Comme, les, comme cette période récente-là et notre descente en température. On a eu également des périodes chaudes sans glace et on a eu euh, bah, des alternances, en fait. Ces types de basculades dramatiques dans le passé euh, et, des, et des impacts importants sur la faune à la surface de la planète ont eu lieu multiples fois dans, dans le passé. J'ai euh, des, des, des roches à vous montrer et j'ai une roche un peu spéciale. C'est la seule ici devant vous qui date de moins de 600 millions d'années. Tous les, roches, tous les autres roches sont plus anciens. et voilà où on va. Mais euh, cette roche là, qu'est- ce qu'on voit en fait c'est ici où j'ai mon droit, on a eu l'extinction de 80% de l'espèce sur terre en fait. et ça a eu lieu à la fin en fait à du Permien ici à 250 millions d'années. En fait. Et qu'est- ce qui se passait ici? Bah, vous le voyez je ne sais pas si vous le voyez d'ici, mais on a des sédiments plutôt normaux. et après on a des structures bizarro bizarroïdes en fait qui se mettent en place à la suite de cette extinction en masse. Encore une fois, très probablement menée par un réglage ré de CO2 volcanique. La, la Terre s'est chauffée de 2 à 6 degrés, de manière quasi instantanée, de là à là, en fait. Et la Terre, ici, ces structures bizarres, bah, il faut qu'on aille encore plus loin dans le passé pour les comprendre, en fait. Parce que c'est le retour à la Terre primitive. Et je vais vous expl expliquer pourquoi. Et à la fin, d'ailleurs, de tout ça, je vous invite de venir toucher, examiner toutes ces roches vous-même, et euh, je serai ravi de vous, euh, de vous les expliquer. Euh, <coughs> Donc, Maintenant, non, on va aller encore plus loin dans le passé. Il faut, faut que vous mettiez votre ceinture maintenant. Ok Hop, oh, ça, ça Attendez. Uh, hop. Le il ne veut pas avancer. Attendez. Voilà. Ok. Maintenant, vous commencez à mettre vos têtes autour des échelles de temps, en fait, impliquées en tout ça, qui sont quand même fantastiques, en fait. Là, vous voyez, on, on a parlé, en fait, de cette période. Là, euh, en fait, du, là, ici, l'extinction des dinosaures, il y a 65 millions d'années. En fait, on revient, on, on a des, des, des changements climatiques sur le long terme. On revient jusqu'à le Cambrien, la première part de la vie multicellulaire. Et avant, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé avant oh, on dirait que c'est vide. Ce n'est pas de tout le cas, en fait. Cet diagramme en fait, euh, montre un grand focus sur les temps plutôt récents, pour moi, les dernières 500 millions d'années, où la Terre était caractérisée par des plantes, des animaux, des poissons, etc. Mais la réalité, c'est que la Terre a une histoire très très riche et très exotique dans cette période, et c'est ça qu'on va regarder ensemble pour la dernière partie du discours. Donc, voici une un, un autre, euh, un, un autre vue en fait de, de l'échelle du temps géologique et c'est très encore, qui monte encore comme si rien ne s'est passé avant l'apparition la, des, des organismes complexes il y a 542 millions d'années, euh, plus ou moins. Il y en a des formes un peu plus complexes, à 600, 610, mais en gros à 630, il n'y avait aucune espèce multicellulaire sur Terre. Euh, en fait, donc on appelle cette partie, là on, on a le cambrien que vous voyez ici, avec l'explosion de la vie multicellulaire, et après on parle du pré-cambrien. Mais encore, ce n'est pas à l'échelle. Donc, regardons euh, pour un moment l'échelle de, de temps géologique vraiment à l'échelle. En fait, on peut l'expliquer comme ça. Si je mets mon bras en fait, comme ça, à l'horizontale, avec la naissance de la Terre, il y a environ 4,5 milliards d'années à mon épaule, en fait, voici l'échelle de temps que vous voyez. Les, la vie multicellulaire commence à mes doigts. En fait. Et les hominies, les humains et les hominides, sont, ils se trouvent dans le bout de mon angle et un passage d'un je ne sais pas le mot, euh, voilà, et, et tous les, on efface toute l'histoire des hominides sur Terre. Et donc maintenant, euh, juste pour vous, euh, quand on a cette idée de, de, de remontillant dans le temps, hein, bah, on va vraiment le faire. Donc, euh, donc je vais vous parler maintenant de cette période avant l'opération de la vie multicellulaire, qui c'est à peu près ici, toute cette période qui est le précambrien. Et là, maintenant, c'est vraiment une mission à la Terre, la Terre exoplanète, hein. euh, donc, voilà une image qui se trouve dans le musée du Smithsonian aux États-Unis, en fait, un des, des, des fameux tableaux qui décrit la Terre primitive. Et déjà, on peut remarquer des choses assez euh, intéressantes. On voit que bah, ça fume, on dirait qu'il y a du hydrothermalisme. On voit un énorme volcan, hein, probablement plus de volcanisme. Euh, on voit des, des espèces de formes de vie étranges, en fait, qu'on va discuter, ils sont devant nous, hein. les fossiles de ces, ces êtres étranges, nos ancêtres lointains. Euh, en fait, et, et la planète était très exotique. Je même pas le temps, dans le temps m'accorder, il faudrait que je… je vais peut-être sauter quelques diapos parce que j'étais un peu lent. Euh, en fait, euh, de vous expliquer à quel point la Terre était étrange. En fait, la Lune était probablement 30 plus proche il y a 3 milliards d'années. La, la durée de la journée était l'ordre de 13-14 heures, en fait. L'atmosphère la, était appauvrie totalement de l'oxygène, OK et, euh, et les océans étaient potentiellement bouillantes. On va en parler de, de ça dans, dans la fin de notre diapo. Voilà euh, une, une, une vision, en fait, de cette partie, le pré-cambrien en rouge, en fait, l'origine de la Terre, ça, c'est une période sans archives, en fait. On n'a pas vraiment de traces autres que quelques minéraux individus, quelques grains, en fait, qui ont survécu, mais on n'a pas de roche totale ou sédiments, en tout cas, parlons de la surface de la planète, avant 3,8 giganées. Après, on a… C'est pré-cambrien jusqu'à les, les animaux, les plantes et dans le trait noir, les hominides. Okay. Et l'apparence d'oxygène sur Terre, il y a environ 2,5 giganées. La Terre est née en violence. En fait. Et on est toujours en train de refroidir à partir de cette énergie en fait, d'accrétion. La Terre était fondue complètement du noyau à la croûte à un certain moment. Et en fait, le noyau, la croûte qu'on voit, c'est un peu le c'est un peu le stagnation, c'est cette récristalisation lentement où les métaux en forme liquide ont descendu au centre par des, des façons gravitaires, et la croûte, ce sont les éléments flottants en fait à la surface de, de cette, cette planète fondue. Et euh, quel était, il était comment cette première Terre en tant que climat, en tant que condition à la surface bah, En fait, encore une fois, on va faire appel à des archives sédimentaires. Et euh, vous c'est un grand plaisir d'avoir un petit bout de ça Là ici, vous avez le plus ancien sédiment sur Terre. Il date de 3,8 milliards d'années. Et je, je vous invite de venir le voir. C'est assez rare. En fait, moi, j ai, j ai, je suis grand fan de terrain géologique. Euh, je, dons, je fais des dons à des collections, euh, par exemple au Musée d'Histoire Naturelle à Paris. Mais là, je ne vous ai pas donné un bout aussi grand que ça. Donc, je vous invite de quand même à venir voir certains roches ici qui sont vraiment je vous, je vous, extraordinaires. Euh, Qu'est-ce qui nous dit cette première sédiment de la Terre sur la première climat Bah, en fait. Euh, où il se trouve déjà bah, En fait, ici, vous avez un, une, une carte de Groenland. Et il y a un petit endroit qui s'appelle Isua. c'est en nord-ouest de Groenland, très difficile à accéder. Les hélicoptères commerciaux n'ont pas la portée pour y aller. En fait. Donc, il faut soit y aller avec l'aide avec, avec, euh, de la militaire en Groenland, euh, des, des lois en fait, d'ailleurs, ou on embauche un hélico pour faire une allée de dépôt de carburant revenir. Une autre allée de dépôt de carburant revenir, et après, on fait le gros saut avec une plane au milieu, on arrive au site, on revient refaire le plein, et on rentre à la maison. En fait, donc, c'est quelque chose qui est très, très difficile d'accès, mais ici, on trouve des roches à 3,8 giga On trouve, qu'est-ce qu'on trouve ici On trouve des sédiments marins, et ceci est un sédiment marin. Ici, vous avez certains traceurs géochimiques, notamment, ce sont les terres rares, et les spectres de terreur contiennent l'empreinte de l'eau de mer, en fait. Cette, cette, cette bosse ici, cette bosse ici, l'enrichissement par là par rapport à ici, ce sont tous des caractéristiques qu'on trouve dans l'eau de mer actuelle. Et ces roches datées de 3,8 giganées contiennent en fait une, des claires signatures chimiques d'une déposition de l'eau de mer. Par contre, ces roches sont quand même assez étranges. Vous voyez peut-être, vous voyez mon petit aimant, en fait. <rire> oui. en fait cette roche, il est chimiquement ultra pure. C'est une dépôt, c'est comme une fumeur noire à cracher, cracher, cracher pour faire une roche. En fait. Et cette énorme bosse ici, cet enrichissement en européen, ici, qu'on peut suivre là, c'est un témoignage d'une influence, d'une de, de fumeur noire, de, des fluides à 350 degrés. Euh, en fait, cette roche est déposée d'un mélange qu'on peut reconstituer mathématiquement à partir de ces éléments traces. C'était 1% fluide 350 degrés, 90% l'eau de mer. Fascinant. C était, c était, on sait il, il est laminé, on n'a pas d'évidence de, de, de, de disruption, il était en dessous des vagues à 500 mètres ou 4000 mètres, on ne sait pas. En fait, il est aussi fortement recristallisé. Il a vu 800 degrés Celsius, il est plongé à une vingtaine de kilomètres dans la croûte avant de remonter pour qu'un géologue l'échantillonne. Par contre, voici une version un peu plus fraîche, en fait, euh, légèrement moins âgée, vous voyez à quel point c'est riche en fer, en fait. Parce que l'océan était complètement exotique dans sa composition à l'époque. On va en parler, mais je pense euh, je suis en rupture de temps. Donc, bon, c'est… J'accélère ou je continue okay. euh, Qu'est-ce qui nous montre cette roche, cette première sédiment de la Terre, autre que… Euh, bah, écoutez, il y avait du hydrothermalisme et c'était euh, en milieu aqueuse euh, qui ressemblait un petit peu à l'océan moderne. Bah, en fait, c'est là où on va parler un petit peu des isotopes. En fait, il y a du carbone en trace dans ces roches. Ça ressemble à quoi ben Ici, vous avez une roche de 3,5 giganées où la carbone est visible. Voilà, Ça, est des, voilà du carbone, de de, de, de, de, ben, c'est parmi les plus anciens carbone euh, organiques sur Terre, les premiers êtres vivants sur Terre. Et on trouve du carbone en trace dans cette roche âgée de 3,8 giganées euh, et comment on sait que cette carbone est d'origine biologique, en fait Est-ce que c'est de la biosphère Est-ce qu'il est qu y a une période sur Terre ou une roche témoin d'une période sans vie sur Terre C'est ça la question qu'on va un peu toucher vite fait. Euh, en fait, et on arrive à répondre à ça grâce à quelque, quelque chose qu'on appelle des isotopes, en fait. Le carbone, vous avez peut-être déjà entendu parler du carbone 14. On peut faire du datation carbone 14. Pourquoi on peut faire du datation carbone 14 C'est parce que le carbone 14 est un isotope hein, de masse 14, 6 protons, 8 neutrons, en fait, qui n'est pas stable. Il, il, il est subi à, des, à une dé, dégénération radio, euh, radioactif avec une demi-vie d'environ 6 000 ans. Après 60 000 ans, 60 000 ans, on a eu 10 décroissances euh, et il ne reste quasi plus de carbone 14. Et en fait, ce système de datation fonctionne par le fait qu'on en produise du carbone 14 tout le temps dans l'atmosphère, par des rayons cosmiques qui tapent l'azote la, 14 et le transforment en carbone 14 et après il décroît. En fait, et c'est comme ça qu'on date euh, de, de, du bois ou un fossile avec le carbone 14, c'est parce qu'une bah, fois qu'un truc meurt, bah, il ne fait que décroître et on peut déterminer à combien de temps, depuis combien de temps il est isolé en fait, de, la, de sa source de carbone 14. Après 60 000 ans, il est mort en carbone 14. Il faut savoir que le carbone 14, il est, il est présent dans une quantité infinime. Ce n'est pas de tout la plupart de notre carbone. En nous, on est constitué de carbone, heureusement, qui ne décroît pas, largement. – et cette carbone, c'est du carbone 12 et du carbone 13, largement du 12 et un petit peu de 13. Ces abondances, ce sont des isotopes dits stables en », fait. Et la Terre, on a des multiples isotopes stables, en hydrogène, oxygène, carbone, azote, ferme, molybdène, tungstène, uranium, en fait, qu'on peut interroger comme traceur géochimique. Et ça, c'est mon métier, en fait. Et, euh, et, et, euh, et qu'est-ce qu'on peut voir en fait C'est que euh, bah, la Terre était dotée d'une certaine quantité, d'une certaine abondance en carbone 12, carbone 13, mais par contre on peut avoir des sélections en fait pour une ou l'autre. Et je sais que sans qu'on fait tout un cours en géochimie isotopique, en fait on exprime les rapports en isotopie de carbone par ce petit truc bizarre delta 13c. Delta c'est la différence entre une référence et le matériel en question, la référence c'est une c'est le PD-Belmenide, c'est en fait toute, toute valeur isotopique en carbone est référencée à un seul fossile, qui n'existe même plus, tous les géochimistes l'ont consommé. En fait, malheureusement qu'on a calibré d'autres standards isotopiques par rapport à lui et donc tout le monde a des standards pour, pour, pour calibrer leurs mesures. Ici, vous voyez en rouge la, les compositions en isotopes stables, le rapport 13 à 12 carbone dans la biomasse inorganique, oh, pardon, le carbone inorganique, le carbonate marin, le fameux bicarbonate, le CO2 l'atmosphère, le CO2 sous vous voyez qu'il est autour de zéro. En gros, il, il a une composition qui est ici proche à référence. Par contre, la vaste majorité de la vie, en fait, sélectionne les isotopes du carbone. Et c'est très simple, le carbone 12 passe tout plus rapidement à travers les enzymes des plantes que le carbone 13, il est plus lourd, il est plus lent. Donc en fait, ici, ces valeurs légères, négatives, représentent des enrichissements en C12, en fait, dû au fait que le carbone est passé par un enzyme. Et c'est ça la magique des isotopes. On peut, voir, on peut prendre une roche ancienne, une carbonate, analyser l'isotopie du carbone dedans et dire si la carbone dans cette carbonate a à un certain moment vu un passage à travers un enzyme de, de la vie photosynthétique, par exemple. En fait, même s'il si n'y a plus de vie dans la roche. Waouh Pas mal, hein Et c'est exactement ça qu'on voit dans ces plus anciens roches. On voit ici le champ de carbone inorganique. Et à 3,8 milliards d'années, qu'est-ce qu'on trouve dans cette roche provenant des Issois, en fait, ici on trouve les enrichissements isotopiquement légers, caractéristiques de fixation de carbone par les enzymes biologiques. Donc, s'il y a un truc que, que vous, vous vous rappelez de ce cours, c'est qu'on n'a pas un sédiment qui témoigne d'une période euh, sur Terre où il n'y avait pas de la vie. Bon, il faut que j'avance. Euh, en fait, je suis très lente. Donc, euh, je voulais vous aussi parler euh, des, des fameuses formations ferrières -fer urbanées témoins du climat et conditions marins très exotiques de la Terre primitif. En gros, cette roche, pourquoi elle est aimantée C'est parce qu'elle est constituée de, euh, de, de, euh, de fer, en fait, largement, euh, comme une particule de fumeur noire. Et si vous avez notre fameuse dépôt d'Issua, ce n'est pas la seule sur Terre. En fait, la Terre, jusqu'à son oxygénation, en fait, à peu près mi-temps dans sa vie, a craché du fer dans tous les bassins océaniques. Et d'ailleurs, tout le ferraille qui est dans vos sièges, en fait, je suis prêt à faire une pari de ma maison, que il date de 2,8 giganées, 2,5 giganées, et ça provient soit du bassin de, de Hammersley, ici, euh, du du Minas Gerais, Brésil, ou de euh, la formation Curumaní en Afrique du Sud. On mine la grande majorité de notre fer sur Terre des, ans, des océans anciens primitifs datant d'il y a 2,5 giganées, quand les océans étaient complètement différents. Bon faut qu'on avance, c'était une petite anecdote à côté, mais je vous invite de venir voir ces fameuses formations fer et fer la source de 95% du fer exploité sur Terre provenant de cette Terre primitive. Incroyable. Voilà un en Afrique du Sud. Ah pardon, Australie, en sauf quoi là Voilà une mine, et ça ce n'est pas des petits camions hein, que vous voyez ici, hein. ce sont des dépôts énormes, euh, en fait, euh, de la Terre primitive qui nous a donné toutes ces ressources en fer. La Terre primitive, est évidemment, elle euh, est aussi remplie des traces de vie quand on va vers des trucs plus jeunes, c'est quelque chose qu'on appelle une stromatolite. C'est une colonie de bactéries qui construisaient des espèces de récifs bactériennes comme des corailles avant qu'il y avait des corailles. Et je suis un peu en manque de temps, mais en fait, on n'a pas beaucoup d'exemples de cette vie de la biosphère primitive. C'est vraiment focus, le focus de mes recherches. Euh, et c'est ces formes, ces stromatolites, en fait, de la Terre ancienne qui sont revenus lors de cette extinction de masse où la température a basculé il y a, au Permien. Quand j'ai dit qu'il y a eu une grande extinction en masse et un grand changement de température, ben les des colonies de bactéries reviennent en fait, euh, comme sur la Terre primitive. Parce que même si les conditions sont tellement dures sur Terre pour la vie complexe, on, a, on est assez fragile. On a besoin de certaines températures, de l'oxygène, de la nourriture. Par contre, les bactéries, ils peuvent vivre de moins 20 à plus 140 degrés Celsius, euh, voilà, avec rien que des sels. Donc, euh, donc, euh, donc la, le monde était un monde microbien. On a quelques rares exemples de, de, de, ces, de ces stromatolites vivants, ici au Bahamas. Voilà en Australie, euh, en fait, où on peut les voir altérés euh, plus loin. Et voilà des versions à deux milliards d'années. On voit très bien qu'est-ce que c'est. C'est des stromatolites. Et bien, bah, vous pourrez dire merci à, à tous ces ancêtres lointains hein, de la Terre primitive, surtout parce qu'ils avaient eu un effet énorme sur l'environnement. Ici, vous, vous avez des stromatolites vivants en Venezuela. C'est des terrains que j'ai fait en master. En fait, et ils sont couverts de tapis microbiennes, bactériennes. En fait, ces stromatolites développent dans les lagunes hypersalines où il y a tellement de sel, c'est à l'exclusion de la vie plus complexe. Et c'est pour ça qu'on a un retour vers le passé et le monde microbien. C'est juste trop difficile pour la vie multicellulaire ou des poissons ou des insectes de vie. Les conditions sont trop dures. Donc, le retour à la passé lors de l'extinction en masse, je vous ai montré. Euh, ici, vous voyez ce tapis microbien arraché dans l'eau de cette stromatolite. Et là, les petits trucs ici, ce sont des bulles d'eau d'eau pure. En fait. Et c'est grâce... À ces ancêtres bactériennes, qu'on a eu l'apparence de l'oxygène dans l'atmosphère il y vient en 2,5 milliards d'années. Où on est parti d'une teneur en pourcentage du moderne hyper bas. Et c'est qu'aux dernières 500, ans, 500 millions d'années qu'on a atteint les, les concentrations à peu près à 100% de actuelle. Bon, j'étais beaucoup trop lente. Donc, on va terminer sur, sur le climat vraiment de cette période lointaine. En fait, et, euh, il y a un problème fondamental à ces échelles de temps. En fait, euh, il faut prendre en compte l'évolution euh, stellaire. Okay et le soleil est en train de devenir de plus en plus lumineuse avec le temps. Et d'ailleurs, euh, c'est notre avenir. La Terre va se trouver à l'intérieur de la surface le soleil, du soleil d'ici 4 milliards d'années. Pendant que le soleil continue à agrandir et gonfler, devenir plus lumineuse, éventuellement la Terre ça va se terminer dans la surface du soleil on aurait déjà perdu tout au haut à l'espace d'ici 2 milliards d'années. Donc c'est pas ça qui va décementuer la Terre, mais euh, c'est le, le devenir ultime de la Terre. Bon, mais si on recule dans le temps, en fait, on voit ici, vous avez une indication du luminosité stellaire par rapport à moderne, en fait, ici, cette courbe noire. Okay Donc, euh, en fait, on aurait dû, il y a 3 milliards d'années, on avait 20% moins de radiation solaire sur Terre. La Terre aurait dû être une boule de glace. En fait. Mais qu'est-ce qu'on trouve à la place bah, En noir, c'est l'évidence de la glace dans les archives géologiques. Et c'est quelque chose largement confiné aux dernières 500 millions d'années. Euh, ces bars là en fait, sont un seul événement maintenant. On, le, on se rend compte, c'est un événement unique global de glace. Et sinon, le reste de la Terre est, est caractérisé d'une période sans glace. Donc, malgré un, un, un soleil plus faible dans le passé, on avait une planète chaude. En fait, c'est assez remarquable. Et c'est le, le sujet de pas mal de recherches euh, en ce moment. On va finir sur un des événements les plus dramatiques euh, climatiques que la Terre a jamais vu, et c'est la vraie Terre boule de neige. Et il n'y a pas tout le monde qui le sait, mais il y a pas mal de gens, en fait ça fait pas mal de, de buzz lors de son découvert dans le début des années 2000, mais on a trouvé de l'évidence mondiale, synchrone, de glaciation du pôle à l'équateur. Et donc, la Terre est devenue une boule de neige dans le passé. Et j'ai une petite Terre boule de neige que je vais vous montrer. J'ai des roches témoignant, en fait, de, cette, de cet événement extrême climatique, en fait. Et ici, vous avez deux événements principaux de, de Terre dite boule de neige. La glaciation dite euh, maranoenne, ici, euh, à 650 millions d'années, et la glaciation, glaciation dite stertienne, globale, euh, en fait, il y a… Euh, il y a, il y a 700, euh, 720 millions d'années. Et en fait, qu'est-ce qu'on trouve à cette époque-là C'est qu'on trouve de manière synchrone et à des paléolatitudes jusqu'à l'équateur l'évidence de la glace. Il y a eu des glaces dans les tropiques à l'époque. Incroyable. Comment on sait, en fait Donc, euh, j'ai eu la chance de faire du terrain en Vallée de la Mort, aux États-Unis, des endroits les plus chauds en Amérique du Nord. Où on trouve l'évidence de, de la période le plus froide sur Terre. En fait, et ici, qu'est-ce qu'on voit On voit deux types de roches, en fait. Ici, vous avez ces roches en rouge, là, ce sont des sédiments marins, en fait, un peu profonds. Euh, et je vais vous montrer à quoi ça ressemble, ce qu'on appelle une diamictite. Et là, vous avez cette exacte roche. Et si vous voyez, cette roche est constituée de gros blocs. En fait, c'est l'action de la glace qui a décroché ces gros blocs et qui les a mélangés avec plein de matières fines. Et c'est une roche très rare. Typiquement, quand as des gros, on a des gros blocs comme ça, c'est dans le contexte d'une rivière où la rivière enlève les fines. En fait, d'avoir les tout mélangés comme ça est caractéristique, peut être caractéristique de l'action de la glace. On a aussi des stries glaciaires sur les clastes à l'intérieur de ces roches. Donc voilà la partie de sédiments qui étaient remuée par la glace, en fait, lors qu'il a avancé à l'équateur. Et ensuite, on a eu un fondrement brutal. Et on va parler de comment la Terre a eu sa basculade climatique la plus incroyable qu'elle a jamais vue, en fait, sur le... Ensuite, suite à cette séquence de dépôts… Oh, le laser est mort. Euh, en fait, euh, j'ai trop parlé, apparemment. Euh, en fait, suite à ces dépôts de glace qu'on voit avec ces blocs remués, on a du calcaire blanc. Et qu'est-ce qui se passe ici C'est que lors du fondrement de cette terre boule de neige, en fait, tout ce dégazage mentalique ne s'est jamais arrêté. On ne peut pas arrêter le dégazage montalique. Donc, qu'est-ce qui s'est passé C'est que pendant que les océans étaient isolés complètement par la glace, bah, la CO2 des volcans n'arrêtait pas de sortir. Et ça a accumulé et accumulé et accumulé et accumulé. Je pense que vous vous rendez compte comment on en sort d'un Terre -Boule de neige, en fait. C'est parce que le CO2 a accumulé jusqu'à un point où la Terre est partie de ultra-froid à ultra-chaud d'une manière très courte. Et lors de la réconnexion atmosphère-océan, tout ce CO2 est rentré dans l'océan en masse et on a eu des calcaires, en fait, qui s'appellent des calcaires de casquettes parce que ça se trouve en eau du séquence, c'est la réconnexion atmosphérique. Et on trouve la même séquence mondiale, synchrone, c'est extraordinaire. Et donc, voilà un petit schéma, en fait, de comment on rentre et on sort d'une terre boule de neige. En fait, il y a un truc que j'ai oublié de dire, en fait, c'est que la terre boule de neige a été prédit par des modèles avant que l'évidence géologique ait été trouvée. Et c'est quoi cette modèle C'est assez basique. Si la glace sur Terre commence à couvrir plus de 30, 30 de la Terre, en fait, qui peut arriver par une coïncidence des, des positions des continents, circulation océanique, etc., on ne pense pas qu'il y avait un événement nécessairement spécifique qui a déclenché autre que la glace a atteint une superficie sur Terre où bah, plus il y a de glace, plus on réfléchit de la lumière, du la soleil vers l'espace. Et donc, plus il y a du glace, plus on réfléchit de la lumière, plus il y a de glace, plus la lumière, plus a de la glace encore, plus on réfléchit de la lumière, et c'est une réaction boule de chaîne, en fait, vers une Terre hyper réfléchissante qui absorbe aucune lumière de, du, du soleil. Voilà comment on rentre dans la Terre boule de neige, mais après, comme le CO2 atmosphérique n'a plus accès aux océans, il n'attaque plus les continents, il ne rentre plus dans les océans, il s'accumule dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'on passe d'une terre glaciaire à une terre hyperchauffée en peu de temps et un fondrement brutal. Donc, euh, il faudrait que je m'arrête là. La dernière chose que je vais dire, c'est que c'est suite à ces événements terre bout de neige que vous voyez ici à droite, entre 700 et 500, 600 millions d'années, qui est sorti dans la, dans la suite de tout ça bah, la vie multicellulaire. C'était immédiatement suite à ces énormes événements globaux que l'atmosphère la, a eu cette années en oxygène terminal et que la vie a explosé ici avec la grande majorité de la faune actuelle qu'on observe. C'était suite à cet événement climatique dramatique. Et les liens entre le climat, l'oxygène dans l'atmosphère et l'explosion la, de la vie multicellulaire est toujours un sujet d'étude. Donc, il faudrait que je m'arrête là parce qu'on euh, uh, uh, il y a juste quelques diapos, encore deux, trois. En fait, il faut que je m'arrête là, j'ai été trop long. Mais on va où, en fait, avec tout ça Évidemment, à IUM, on pousse les frontières uh, analytiques. En fait, donc, uh, on, personnellement, moi et mon équipe, on développe des nouveaux traceurs pour étudier le climat, le climat et la biosphère du passé. En fait, grâce notamment à des spectromètres de masse, comme ici, vous avez le spectromètre de masse isotopique uh, en haut à droite. On en a 11 sur le site d'IUM. En fait, et on est quand même une des plus grandes plateformes et la seule plateforme en France dédiée aux sciences marines. Aussi, donc, on est en train de repousser les frontières analytiques avec, par exemple, des, des développements en spectrométrie de masse. Je voulais faire un petit clin d'œil à Oceanopolis qui a ouvert les portes à, à moi et des collaborateurs pour faire des manips dans l'aquarium tropical où on a déployé un nouveau système de dosage isotopique semi-portatif, en gros, pour suivre le cycle de carbone dans l'aquarium euh, tropical ici à Oceanopolis. Donc, merci à Oceanopolis, euh, en fait, pour contribuer à ce type de recherche sur le développement euh, des, des mesures du cycle de carbone et, et le climat du passé. Euh, et enfin aussi, euh, il faut qu'on forme la future génération de géologues, en fait. Donc, euh, ici, vous avez quelques étudiants et collaborateurs sur terrain en train de développer des instruments portatifs pour la, la suivi du cycle de carbone, etc. Donc, euh, voilà. Donc, j'espère que ça vous inspire un petit peu, ce grand voyage dans le temps et dans l'espace, euh, Voilà, à, à, à, à, à chercher vous-même euh, voilà, des réponses dans les cailloux. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane, c'était vraiment passionnant. Euh, de faire donc tout ce, ce voyage dans le temps. C'était un sacré challenge de faire tenir euh, euh, finalement plus de 3,8 milliards d'années en une heure. Donc félicitations <rire> pour ce challenge relevé haut la main. Euh, donc euh, maintenant on a un, un, un temps bien évidemment pour, pour vous, pour poser euh, les questions j'imagine que vous avez par rapport aux, aux recherches qui sont menées par, par Stéphane à tout ce voyage qu'il nous a fait. Euh, donc euh, si vous avez une question, n'hésitez pas à me faire signe. À ce moment-là je pourrais vous transmettre le micro pour que euh, puisse poser des questions. Alors moi, j'en ai le temps de vous laisser euh, réfléchir à, à, à quelques questions. Euh, moi, j'en ai une, parce que euh, tu as parlé justement d'autres de de, de, de, planètes. Euh, Est-ce que justement le travail qui a été fait pour finalement les traces de vie passée, des traces microbiennes à l'échelle de la Terre, il y a des analogies qui sont utilisées pour justement, ben, par exemple, retrouver de la vie sur d'autres planètes comme Mars, par exemple, où il y a pas mal de sujets... Excellente question, tout à fait, en fait... Euh... C est, c est, la réponse est oui. En fait, ça m'a déjà arrivé. d'arriver sur des sites d'études à moi et trouver un trou d'un rove en fait de NASA, par exemple. Ils sont en train de tester leur rove dans les dépôts de la terre ancienne pour assurer qu'une fois sur Mars, il sera capable de forer en fait les mêmes types, les cailloux que je vous ai montré. C'est les mêmes cibles en fait que le rover cherche sur Mars. Um, en même temps, c est, c est un peu, la, les communautés sont assez différentes. La communauté de, de, de tout ce qui est rove et, et tout ça, c'est très ingénierie. En fait, est-ce que le carottage va fonctionner um, Mais il faut savoir que le, la plupart des chercheurs derrière ces missions, qui ne sont pas nécessairement en train de développer les instruments, mais de décider quelle roche on va forer, bah, en fait, nécessairement, ça vient de mon milieu. Et ils font référence à tra des travaux des gens comme moi, en fait, pour euh, savoir où est-ce qu'on va trouver une trace de vie, où est-ce qu'on va trouver une archive climatique dans un roche ancien hein, sur notre planète. Donc tout à fait. Et, et, et donc, si ça vous intéresse, ces sujets-là, j'ai un discours plus technique sur le site de, de l'Agence spatiale européenne, en fait, en fait, pour une école d'astrobiologie sur la recherche sur l'histoire de la vie sur Terre, en fait, qui est disponible sur Internet. Donc effectivement, oui, en fait, ces communautés se chevauchent, c'est clair. Et comment, alors, quand on trouve des fossiles... Un fossile de, de différents organismes multicellulaires où on arrive à voir, qu'il pas tout le temps, mais des fois qu'il y a une forme et on arrive à la deviner. Comment est-ce que, quand on arrive face à une roche comme certaines que tu as pu nous montrer, ouais. euh, on se dit, bah tiens, ça c'est une marque de, de, de, de, de vie finalement et pas juste finalement des, des grains de sable C'est pas de tout, <rire> toujours évident. En fait, et il y a eu des énormes controverses, des réclamations de fossiles anciens parmi les plus anciens sur Terre par des grands chercheurs dans des gros facs américains qui étaient démontrés comme une erreur ou une image, imagerie sélective d'une roche ou autre. Donc, c'est délicat. Mais c'est une super question parce que j'ai un exemplaire ici, en fait. Ça, voici des stromatolites datés de 2,6 giga années, donc milliards d'années. Donc, c'est ces fameuses récifs bactériennes photosynthétiques. Et ici, on a des versions columnaires, en fait. Et je vous invite, après la période des questions de venir voir toute une collection de ces objets-là en exposition, en diverses formes. Dormales, digitates, colonaires, etc. Et ici, on voit très bien que, ici, la structure, se branche, comme un arbre. Et ça, c'est très difficile à effectuer, euh, en fait, par une structure abiotique. Mais il y a d'autres structures, que vous pouvez voir dans, ici, là-bas, hein, qui sont moins claires, en fait, est-ce que c'est d'origine biotique ou abiotique. Donc, effectivement, c'est une très grande question, c'est un défi majeur. Heureusement, euh, mais très typiquement… Ça dépend sur une combinaison de, de facteurs, analyse sédimentologique et aussi, par exemple, isotopie de carbone pour voir s'il y a la carbone dans l'objet, etc. Um, mais juste un truc, pour suivre cette question, j'ai une roche assez spéciale. La, la reconnaissance que la vie sur Terre date de, de, de pas que des dizaines ou centaines de millions d'années, mais des milliards d'années, est assez récente, en fait. C'était lors des années 50 et 60 qu'on a reconnu pour la première fois qu'il y a des bactéries dans des roches anciennes, ces roches datent de milliards d'années. Et ça, ça a explosé la monde, en fait. Et ici, j'ai une roche très spéciale qui vient de l'affleurement même, au nord du Canada, où pour la première fois, des chercheurs ont dit, bah, il y a des trace de vie dedans, mais dans ce roche, il a deux milliards d'années. Et ça, ça a fait la une à travers mondial, en fait. Et ça, c'était dans ce roche-là, en fait. Bah, j'ai tapé mon bout sur le même bout de l'affleurement <rire> pour la route. Mais, euh, mais c'est une compréhension qui est assez récente et, euh, et en évolution constante. Hein en fait, sur l'étude de ces traces. Est-ce que ça a fait germer quelques, quelques questions Ah, parfait, j'arrive tout de suite avec le micro, pour qu'on puisse bien vous entendre. Euh, oui, j'avais juste une question euh, concernant... Euh, tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y avait un, une période de temps à l'étude vers 55 millions d'années. Euh, parce que c'était là où il y a eu la plus grosse explosion en température que oui. la Terre ait jamais connue, oui. et vous avez dit que c'était très étudié, parce que bah, ça ressemble à ce qui se passe actuellement. Euh, et est -ce que, ma question, c'est, bah, est-ce que ce qu a, les informations qu'on a réussi à déterminer sur cette période, ça peut déjà nous renseigner un peu sur ce qui est susceptible de se passer pour nous dans le futur ?– Tout à fait, tout à fait. On, par exemple, on sait que l'événement a duré à peu près euh, 10 à 20 000 ans, en fait. Donc maintenant, on a même, même une meilleure idée de quoi on s'engage qu'est-ce qui a se passé qu'on a eu une relargage de CO2 si important, une basculade de 3, de, de 3, 4, 8 degrés Celsius dans une période inférieure à 1000 ans, ans bah Ça a pris 10 à 20 000 ans pour revenir. Donc ça, c'est déjà une information très clé qu'on ne peut pas avoir ailleurs, en fait. Donc tout à fait, on sait que, euh, et on sait qu'il euh, y a eu des extinctions, certes, euh, associées, en fait, comme et on est multiple à, à, à, à penser de plus en plus qu'on est en train de vivre une extinction, la sixième extinction de masse de la planète, c'est maintenant. En même temps, j'espère qu'il y a un petit... Euh, je n'ai pas envie que vous rentrez chez vous totalement plombés. Hein. Euh, oui. C'est pour ça que aussi, je souligne que c'était suite à ces extinctions qu'on a eu radiation des mammifères. Donc, personnellement, euh, même si ça va être très, très mal pour les humains, en fait, sur le court terme, la Terre a survécu beaucoup pire, en fait. Et donc, euh, je n'ai pas peur sur le long terme. Et par contre, pour nous-mêmes, ouais, c'est un peu plus... Très <rire> Merci. Oui, c'est à propos du phénomène Terre-Boule-de-Neige. Oui. Ça a été mis en évidence euh, de façon certaine il y a combien de temps En euh, 2000, l'année 2000, 99 et 2000. Parce que il me semble qu'auparavant, il y a quelques dizaines d'années, on disait que si ce phénomène se passait, ça serait irréversible. C'est... C'est une bonne question. Le premier à prédire un tel phénomène, c'était Joe Kirschvink à Caltech en quatre, dans une publication de modélisation de 92, en fait. Et je me rappelle qu'il avait prédit l'aspect de la rentrée en terre boule de neige, mais effectivement, je suis désolé, je n'ai pas sous la main quest ce qu'il a dit pour la sortie, en fait. Mais l'évident, une fois que les géologues se sont rendus compte que toutes ces dépôts glaciaires, donc la, la rentrée en glace, je veux dire l'effet de l'albédo en chaîne, en fait, plus de glace, plus de réflexion, plus d'albédo, plus de, plus de refroidissement. Ça, kirch a prédit en 1992. Mais c'était une fois que les géologues se sont rendus compte que cette séquence de dépôts glaciaires suivie par son carbonate de casquette, en fait, représentait une connexion atmosphérique, une connexion avec une atmosphère hyper riche en CO2. Et, et il faut aussi savoir qu'il y a d'autres indications que la Terre est partie de moins 30, à plus de 70, de manière quasi instantanée, les, les proxies de température indiquent une surchauffe chromatique en sortant de la terre boule de neige. Donc, donc une fois qu'ils ont vu la séquence, ils se sont rendus compte, c'est comme si la terre entière était devenue tropicale. À la suite, euh, en fait, euh, ils se sont rendus compte assez rapidement que c'était mené par le cycle de carbone et le CO2 qui s'accumulait. Mais, euh, mais c'était, dès le premier papier découverte, ils savaient comment c'est sorti. Mais c'est une bonne question et je suis. Désolé que j'ai pas. C'est la littérature lointaine et rare en fait. Entre la depuis la, la mobilisation de rentrer en terre de boulonnage et la découverte, il y a eu peu de papiers sur ce sujet. Hein. Et depuis, c'est sans... exposé à 50 par an hein, sur ces phénomènes. Depuis les, les années 2000. Euh, su... Excellente question. Et du coup, euh, qu'est-ce que vous pensez de... des modifications du climat qui qu'on sent un peu venir justement pour augmenter l'albédo pour contrer le, le réchauffement bah, Ça, c'est une très bonne question. Tous Malheureusement, en fait, on ne peut pas tout faire. Moi, j'ai l'aîné beaucoup dans les sédiments, les anciennes traces, euh, très anciens. Et modification active du climat, euh, ce n'est pas nécessairement mon sujet. Mais tout ce que je peux dire, en fait, le seul élément que je peux apporter, c'est que tous les modèles, le dernier rapport de, de GIEC, tous les modèles indiquent que si on va éviter euh, 2 degrés Celsius, ce n'est pas simplement de cesser l'émission, mais c'est du, soit du séquestration, séquestration active du carbone ou modification euh, de l'albédo, ce type de choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir éviter les 1,5 euh, de degrés sans qu'il y ait vraiment un renversement actif par des méthodes que vous parlez. Donc euh, j'espère que ça apporte une, une partie, un élément en fait, euh, mais c'est une très bonne remarque et, et honnêtement, on, ça marche. On voit que, on voit dans le passé des événements volcaniques terribles qui ont eu l'effet de refroidissement en fait. Là où je suis, mais, et on voit la Terre revenir de manière assez rapidement après, en fait, à une, climat, à une stabilisation du climat. En même temps, ça fait un petit peu peur parce que vu les faibles, qu'un faible changement dans les flux du carbone, comme vous avez vu, peut avoir un tel effet, euh, le système il est vraiment ballon, équilibré sur un, un point comme ça. Et, et ça me fait personnellement euh, inquiète de jouer de ce manière, mais je ne suis pas expert dans ce domaine. Donc, et, et j'espère qu'on trouve une tout ce que je souligne, c'est une solution et récuit. Oui, bonsoir. bonsoir. Euh, moi, je voulais parler de l'excentricité de la Terre. Oui. Est-ce que l'incidence sur le cycle du changement climatique, euh, par rapport aux orbites également, euh, quelle, quelle est cette incidence, en fin de compte Ah, Donc, en fait, c'est largement le travail de Jacques Lascar. En fait, est, la question est, est, est, est super. Et en fait on peut calculer de manière très précise euh, en fait, euh, précis, les variations en insolation, c'est-à-dire radiation reçue, euh, typiquement on choisit 65 degrés nord, euh, en fait euh, il faut choisir une certaine latitude parce qu'on reçoit différents quantités de la lumière à différents angles de la Terre, mais les modélisateurs, ils prennent 65 degrés nord, et, euh, et on peut calculer de manière très robuste, robuste euh, à, à, à Benicio, de des de, de principes de base orbitaux si euh, on aura 99, 98, 97 de, de solaire à une telle latitude. Et sur les dernières, en fait, les, ces, calculations, ces calculs tiennent très très bien la route, limitée dans le passé par l'incertitude dans les paramètres orbitaux. Et si les orbites, par exemple, la distance Terre-Lune a été stable ou s'accélérer. Donc en fait, nos capacités de, de, de calculer les variations sur, sur, sur l'insolence ins euh, solaire, est limité par des incertitudes lointaines, dans le passé loin, du, des orbites, de, surtout de la Lune. Mais euh, vous dev, on devrait tous être fiers dans cette salle parce, euh, parce que c'est un Français qui s'appelle Jacques Lascar, en fait, euh, euh, qui euh, a fait ces calculs en fait, euh, que tout le monde cite. Et Lascar est tel 2004, il est cité 20 000 fois par toute paléoclimatologue parce qu'il a produit euh, les calculs nécessaires pour reconstituer l'insolation solaire, en fait. Euh, à toute période remontant et au moins jusqu'à 50 millions d'années. Donc, les courbes sont spectaculaires et les, et les archives climatiques les suivent de manière très forte, en fait. Donc, euh, la, la réponse est, on le fait très bien, en fait. Limité, par contre, dans le passé, par des incertitudes orbitaux. Bonsoir. Ah. Mmh. Euh, J'avais une question, moi, un peu plus euh, basique, mais au niveau des roches, vous avez dit que donc, euh, ça se mesurait par le carbone 14, mais que c'était limité dans le temps. Oui et du coup, comment vous faites pour savoir si la roche, elle a quelques milliards d'années Parce ah que oui. le carbone 14, il est déjà plus là à cette -là. Excellent question. Euh, en fait, on utilise d'autres systèmes radioactifs. Donc le carbone 14 n'est pas l'unique isotope qui est instable et qui décroît. En fait. Et donc, euh, si on veut dater un objet ancien, il nous faut des, des isotopes avec des durées de vie beaucoup plus longues. En fait. Donc ici, vous avez l'exemple du décroissance l'uranium en plan, en fait. Euh, sinon, on peut regarder la décroissance du sumérium en néodyme, rhenium en osmium, luticium vers le hafnium. Il y a toute une série de géochronomètres qui ont été développés par des géochimistes isotopiques euh, qui, euh, qui marchent très bien. Mais effectivement, il y a des choix importants à faire. On ne peut pas les faire dans n'importe quelle matière non plus. On ne peut pas dater une roche qui ne contient pas de carbone par Carbone 14, on ne peut pas dater une roche qui ne contient pas d'uranium en uranium plomb, en fait. Voilà, Donc, euh, et, et c'est ça que ce diagramme vous montre. Le, je, pour être plus précis sur votre question de manière plus spécifique, le, le bijou en fait que tout géologue veut pour dater, ce sont qu ce qu'on appelle des zircons. En fait, le, euh, comme, euh, comme le minéral zirconium, euh, on a des zircons naturels qui cristallisent dans les laves, en fait, et c'est composé de Z, ZR, l'élément zirconium, ZRO2, et la structure de ces cristaux a tendance de s'enrichir en uranium et exclure le plan. Et ça, c'est absolument parfait si on veut regarder la décroissance de l'uranium vers le plan. Parce qu'il n'y en a quasi pas de plan dans le minéraux à son origine. Et tout plan qui, qui, qui s'accumule, c'est lié à la décroissance. Et comme c'est très riche en uranium, c'est beaucoup plus facile à dater. Versus un roche qui est très faible en uranium, mais il n'y a rien à dater. C'est difficile à dater. D'autant plus, les arcans sont très intéressants parce qu'ils sont très durs, résistants. Donc ils retiennent leur signature et leur date, leurs âges de manière très fidèle. Et. Dans le système de décroissance uranium-plan, il y a multiples isotopes d'uranium radioactifs qui décroissent en multiples isotopes de plan. En fait. Et donc, on peut faire deux datations dans le même grain minéral, et c'est ça que vous voyez ici. En fait. Ici, vous voyez la décroissance euh, de l'uranium, le euh, plan qui s'accumule avec l'uranium qui décroît, et un autre type de plan qui s'accumule avec un autre uranium qui décroît. Et ici, on a un diagramme très spécial en géochronologie. Il s'appelle un concordia. En fait, si on, a une, euh, si on veut tirer une roche de cet âge, les deux chronomètres dans le système de décroissance des multiplicités de puranien plan doivent être concordants, ils doivent donner le même âge. Et c'est comme ça qu'on en fait, qu réalise des datations précis à 500 000 ans près sur des roches qui a 3 000 millions d'années. Ben, merci merci beaucoup, euh, beaucoup Stéphane, on veut garder un temps. Merci beaucoup pour ces explications et... Cette présentation euh, passionnante, euh, là, il vous a fait saliver pendant toute sa présentation. Donc justement, vous les garder à, à mon petit quart d'heure euh, maintenant. Donc si vous souhaitez, vous pouvez euh, ben descendre finalement aussi euh, sur scène, poser directement vos, vos questions à, à, à Stéphane et profiter de voir cette magnifique collection euh, euh, pour avoir un peu aussi une âme de géologue. J'avais jamais vu de, voilà autant de autant de roches aussi emblématiques. Euh, euh, sur un espace aussi réduit, donc n'hésitez pas à en profiter. Vous pouvez tout toucher. Voilà. En, en tout fait, cas, venez, dans tous les euh, cas, les merci mains, pour votre participation <rire> euh, pour cette conférence. Vous retrouvez donc la prochaine conférence le mois prochain où on parlera là d'organismes plus actuels et plus locaux avec un focus sur euh, la mer d'Iroise et donc un atlas de biodiversité qui a été réalisé. Donc la prochaine conférence c'est le 2 mai prochain à même heure ici. Ah oui, à à la début, hein. Bonne soirée. <rire> Voilà, ici, en fait, juste un petit, euh, qu'est-ce qu'on voit ici euh, Là, on a des, des, des, des stromatolites, hein, et ces gros blocs ici, euh, un de mes projets s'est concentré dans une zone où on trouve les plus anciens stromatolites dans l'hémisphère nord de la planète. Donc ici, ces objets-là, ce qu'on voit à Red Lake, 2,93 giganées, c'est le plus ancien fossile confirmé de la Terre dans l'hémisphère nord de la planète. Et en fait, c'est assez difficile d'accès, donc euh, c'est assez rare. Et qu'est-ce que vous voyez ici la mine, ce sont des anciens tapis microbiennes. C'est des couches des bactéries qui poussaient comme des, comme des, des anneaux dans un arbre, en fait, vers le soleil. Donc là, vous avez le fond de l'océan de la Terre primitif, voilà, avec ses tapis microbiennes préservés. Euh, voilà, quand vous voyez du noir, par exemple ici et ici, c'est parce que c'est riche en matière organique, de ces anciennes bactéries, qui attendent des multiples milliards d'années. On a également, en fait, oh, vous pouvez toucher, hein, voilà ah, <rire> Attendez, moi, pour <rire> vous, j'ai ai ai, ai des, des, ai des aimants. Je vais emmener les formations faire à faire avec les aimants, en fait. Euh, je vais je juste vais piquer les aimant, de si de je peux. Ouais, euh, donc, euh, voilà, pour, vous voyez d'autres choses aussi. On, on voit des sédiments fines, ici, voilà. C'est des argiles noires profondes, remplies des sulfures, en fait, qui proviennent des métabolismes, des anciennes bactéries, en océan très profond. Et ceci est très riche en matière organique, en fait. euh, Donc là, vous avez... Des